Yo les gens, c'est Moonyooks pour un nouvel Halo News Comme vous le savez déjà, Halo Infinite a été repoussé à 2021. Des opérations promotionnelles ont été maintenues pour cette fin d'année 2020. Comme Monster Energy Cross Halo, mais aussi une édition spéciale du jeu chez le revendeur Riquin Best Boy. Et oui, on est habitué aux éditions collector du jeu, et beaucoup attendent avec impatience ce que Microsoft nous réserve pour Halo Infinite dans cette belle édition il y aura une édition du jeu standard, mal quoi, un steelbook et une statuette du major en pvc de 25 cm. La statuette vient de Dark Horse qui ont fait pas mal de figurines de très bonne qualité. Mais comme vous le savez déjà, les éditions spéciales coûtent un peu cher. Pour celle-ci ce sera 114 dollars et 97 cents, mais la statuette et le steelbook pourront être achetés séparément à 60$ pour la statuette et 10$ pour le steelbook. Pour l'instant, aucune info pour l'arrivée de ces produits en France. Si vous voulez plus d'infos, l'article est toujours en description. Et pour rappel, avant de terminer cette vidéo, Halo 3 ODST débarque demain sur PC. Hell yeah Sur ce, je vous laisse. J'ai 2-3 parties de Halo sur le feu. A plus et vive Halo